Alors que la planète Alpha Corvi II fait l'objet d'un assaut à grande échelle par l'Alliance Covenant, une équipe d'attaque ennemie s'est infiltrée dans une petite station minière. Avec des ressources limitées, l'UNSC envoie le Master Chief et l'équipe bleue afin de neutraliser la menace extraterrestre et découvrir ce que l'Alliance cherche à exhumer. Embarqué dans une mission palpitante, aux côtés des personnages emblématiques du jeu vidéo. Allô, dommages collatéraux, la BD officielle disponible chez Manabooks.